Clésia a fait le choix de rejoindre une coalition d'acteurs engagés autour du mieux prendre soin de nos aînés puisque c'est un sujet qui nous concerne tous. D'ici 2050, la population des personnes de plus de 85 ans aura triplé et c'est un sujet de société civile pour lequel nous avons fait le choix de, de trouver des actions innovantes pour pouvoir changer les choses d'ici trois ans. Donc euh, L'objectif de ce projet est de euh, réunir un certain nombre d'acteurs, euh, experts du sujet, que ce soit des associations, des entreprises ou même euh, la société civile au sens large, pour les faire réagir sur le sujet au travers d'une consultation portée pendant deux mois, euh, entre octobre et novembre, pour que chacun puisse proposer ses actions, euh, voter pour celles des autres. Et à partir de ça, euh, on aurait une participation d'environ 500 000 individus pour pouvoir définir des actions concrètes tous ensemble qui doivent permettre de mieux prendre soin de nos aînés d'ici trois ans. C'est innovant parce que c'est un mode de fonctionnement différent. On fait appel à la société civile dans cette consultation. On va les, les interroger sur leur vision individuelle pour qu'eux eux proposent leurs propres idées, ça change des modes de sondage habituels et c'est surtout un sujet qui va être vraiment porté par l'ensemble de la société civile. Les, les idées qui vont en ressortir vont avoir d'autant plus d'impact et d'ampleur que euh, tout le monde sera convaincu, on aura quand même 500 000 personnes qui ont contribué à la consultation. Euh, ça va changer des modes consultatifs plutôt habituels. Et on va faire participer vraiment des acteurs issus de différents univers, des associations, euh, des entreprises engagées sur le sujet et surtout euh, des citoyens. C'est un dispositif qui est complémentaire à tout ce que propose aujourd'hui notre gouvernement, euh, notamment avec euh, la nouvelle loi autour du grand âge.